Alors, nous sommes maintenant confortables à naviguer notre document avec le clavier, de même qu'avec la souris, et on sait comment faire des sélections de façon très rapide avec les deux. On va voir maintenant comment on peut effacer des caractères ou des mots avec le clavier. Alors, euh, très facilement, il y a deux touches qui nous permettent d'effacer, soit la touche supprimer, qui est juste à gauche de votre euh, touche fin, et il y a aussi la touche d'effacement arrière, qui est au-dessus de votre touche retour. Donc, comment ces deux touches se comportent Essentiellement, une permet d'effacer vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Donc, si je veux effacer le mot « lorem » en me positionnant à la fin, je vais tout simplement utiliser ma touche d'effacement arrière, qui est au-dessus de la touche « retour ». Donc, je vais effacer 1, 2, 3, 4 et 5 caractères. Et si je veux maintenant effacer le mot Ipsum, je vais pouvoir le faire simplement en utilisant la touche supprimer qui, elle, supprime les caractères qui sont à droite de mon point d'insertion. Donc, voici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Voilà. Donc, j'ai effacé les deux caractères. Je pourrais, par exemple, remplacer mon D minuscule par un D majuscule et ma correction serait faite. Euh, de la même façon qu'on a vu que la touche contrôle augmente le comportement d'une touche, et eh bien c'est la même chose ici, si j'appuie sur la touche « Contrôle » avant de faire mon effacement, elle va tout simplement effacer un mot à la fois. Regardez, comme ça, « dollar »,« à amet ». Donc, j'efface un mot au complet à la fois et ça fonctionne dans les deux directions. Je vais maintenant vous présenter la fonction d'annuler. Donc, si... J'ai fait une erreur et je voulais garder les mots en fait que je viens d'effacer. J'ai une fonction pour annuler, juste ici, dans ma barre d'outils accès rapide. Je peux tout simplement cliquer sur la flèche vers l'arrière, comme ça on dit « Annuler, supprimer le mot ». Donc Word va toujours vous dire quelle est la dernière action qui a été euh, faite. Et si vous appuyez d'ailleurs sur la petite liste ici, vous voyez toute la liste des dernières actions et vous pourriez même en annuler plus qu'une à la fois. À, en utilisant ce, ce menu. Donc, si j'y vais une à la fois, voilà, je vais voir mes mots réapparaître. Et ensuite, là, peut-être que pour les lettres de Lorem Ipsum, ça irait plus rapidement si je faisais une sélection comme ça avec « effacer ». Voilà, et je vais terminer avec mon Lorem. Donc, voilà, j'ai retrouvé euh, tout mon texte. Donc, on vient de voir comment utiliser la fonction « annuler un seul clic à la fois » ou encore avec le, la petite flèche vers le bas, comment utiliser ou comment annuler plus d'une fonction à la fois. De la même façon, si je regrette d'avoir annulé et que je veux rétablir ce que je viens d'annuler, je peux me déplacer et cliquer sur le bouton « Rétablir la frappe », donc vers la droite comme ça, et je vais pouvoir refaire les actions que j'avais faites euh, pour pouvoir revenir à un état antérieur. Voilà. Comme ça. Et la troisième façon pour annuler ou rétablir, je vous invite à mémoriser le clavier, le raccourci clavier CTRL Z pour annuler, donc, CTRL Z à répétition va me permettre de, je peux même revenir jusqu'au tout début de mon document, comme vous voyez ma, ma flèche est maintenant grise donc ça veut dire que je n'ai plus rien à annuler, je suis de retour au document euh, du début. Et si je veux rétablir, je peux faire CTRL Y. Donc, en faisant Y, on voit réapparaître ma formule. Et ensuite de ça, je reviens avec les, différentes, euh, les différents caractères que j'ai effacés. Donc, voilà comment on efface vers l'avant, vers l'arrière, ou bien comment je peux annuler ou rétablir différentes fonctions.